Nous avons fini, de la nomination, là, la femme, dans un bref délai. On ne veut plus en entendre. C'est le bon moment de lutter pour la restauration des droits de l'homme en Guinée. Personne n'est épargné. Mais on ne on, on va plus attendre. Les mamayas, ça suffit largement. Moi, je suis fatigué. Et le coordinateur général de ce mouvement, c'est Fode Abbas. Et Hanou Nguyen, est le président de ce mouvement. Personne, je dis bien, personne n'est épargné. J'invite tout un jeune digne, fier d'être guinéen, de venir avec nous. C'est le bon moment d'agir. On veut plus entendre, on ne va pas entendre, attendre de qui que ce soit. C'est clair. Trop, c'est trop. Depuis 58 même système, les mêmes personnes, fils, grands-fils, whatever. Où on peut aller avec ça Donc Rio na gati et dimenerez minfe, nerez balap, mouvement follow déjà, c'est votre droit. Rio na oulati, nerez Oh il faut attendre, on va négocier, négocier quoi Prenez les Guinéens pour qui Ibori ressources, on doit allammena high équilibré pour les Guinéens, c'est tout entre les Guinéens. Mais ce n'est pas pour un groupe donné et ni pour une ethnie. Non, ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire, se forme un groupe, partage l'économie guinéenne entre eux, et ensuite, une ethnie, tout, c'est-à-dire le gouvernement seulement, une ethnie, ça veut dire quoi, ça Ça, c'est une bêtise, ça. et Est-ce qu'on peut négocier eh, eh, eh, la démocratie dans un mosquée non, c'est pas possible. Non. Alors, n'a avons retiré les traitements. Nous avons les traitements. Nous avons retiré les traitements. Nous avons retiré les traitements. à avons retiré les traitements. n'a, Inviter mon frère Fode Abbas à avoir un point de vue à Nana a s'est engagé, à bar engagé contre ces gens-là. C'est tout. Trop, c'est trop. On bar attaquer manipulation. Otana la ma bébé bore sa ma baby. Allô? Oui, c'est pas Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis a de la Guinée dit que c'est une affaire. qui Alors que c'est bien que nous na des choses. Nous avons qui birin choses qui sont des choses qui sont Assemblée Générale, avons nan La choses qui sont faites. Nous avons Amigèna, nana, nere fang, nere wama il y a des gens qui ont fangiat, Parce qu'a torofi fait qui ont fait des choses. a qui a qui ont Il a des gens à Piri, il y droit à mouvement Sembebo, dans Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, à apporter, tout le matériel, la Nyama, tout le matériel. Et, on va On va On va On va va il y a un peu de pour Il a Il a Il a de les gendarmes, et les gens qui ont retraite, femmes, ils mouvement qui sont on va y on a reporté au foyer de voter, internet nana, le téléphone nana, au bénévole balais, au Ce mouvement, c'est un mouvement de tous les diners. Le règlement de compte, nous, là, la Guinée à m'occuper de ma sonom, comme en femme. Vous voulez, on n'en a pas, mon roi. On n'en a pas une On n'en a pas une cuisine. Et où les babois reculent, a pas de réunion. Et les transparents sont là-bas. C'est un qui Et oui. là Et euh et dans le cadre général, vous voyez Eh oui. Il y a comme vous le savez, l'opération qui est en Tongo, qui est en Iakotia. Il ça a 60 millions de dollars pour construire qui est en avec un prix de 8 000 et quelques. Et dans la Tongo, ça a marché. C'est grâce à Salatama, 9 000. De la de la Et ils ont gagné 500 francs guinéens. Il a multiplié 3 milliards et 30 milliards dans la Et cela faut fait là. Quand Dans la gouvernement, il a créé. Il a créé. a créé. Il a créé. pas a créé. Il a créé. On a créé. pas a créé. Il a créé. Il n'a pas Il notre créé. Il a créé. Il a créé. Il a créé. Il Il a créé. Après, quoi le a un mouvement de de Mais non, a un mouvement de de à de démocratiquement par la force, ou bien boussé, ou bien pas bateau va aller. C'est moi qui parle de moi. Et moi, je parle de Rhinala. Parce que tout, c'est trop. Au mot Alpha Condé, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je mais pourquoi organiser un concours d'éloquence, ça me dit là, ça m'est réinvité dans la Côte d'Ivoire, je ne bientôt pas, parler ne sais pas, concours d'éloquence, c'est quoi Avant que j'en là, un où avez le conseil, il avez le conseil, vous avez le conseil, vous le le ça suffit. Voilà. Alors, on parle. On a une, dit, une une on a dit, on <ossible> ]Ok, a dollars dollars a on a on a on va dit, on la on va faire on a on on a on a on a on a dit, on il faut avouer et pour On a de mais Il faut avouer et pour moi pardonner. Il faut avouer mais la Et puis qui. Voilà, c'est ça, branche Il a qui pas là-bas. Il n'y a pas C'est les mêmes qui tournent. Et la partie civile, l'avocat, et la défense. Mais attendez, quand vous sur le de on a un Il a À 15 de... Combien d'années Mais il a a a, on a on a on a dit, on on a on a on a dit, on a on a on a dit, on a dit, on a dit, on a on a dit, on a dit, dit, on a on a on a dit, on a on a dit, on a dit, on a a on a a dit, dit, avec euh, les bureaux de change de Cambis, 30 milliards. On a oublié on a dit. c'est Et Malade, Mais on a milicier. Ça, c'est fini. On Maintenant, on éviter où d'embarguer, préparer vie. Ça, c'est pas cette autour de la crème où vous pas le mérite. Là, on a un nom et c'est fini. Oui, on Ii. et on ratification. Là, le gouvernement du nationale national de transition dans le Après le dialogue inclusif, on a eu organisée, on a eu favorisé, on a eu perdu, on on a Terminé. Ah, oui. Vous voulez non Et puis, il y a un programme. Il programme. a Il y a un a a nous devons nous donner. Nous devons nous donner. Nous devons nous donner. Nous devons nous donner. Nous devons nous donner. Nous devons nous donner. Nous nous Nous devons nous Nous devons nous donner. C'est Nous ans. nous devons nous Nous ans. nous Nous voilà. le nous devons nous donner. Nous il n'a pas de salon contre Il n'a pas de salon Il n'a pas de Il n'a pas Il n'a pas Il Il n'a pas de Il n'a pas de salon. Il Il de Il n'a pas Il n'a pas de Il n'a de vivre Il bien pas de Il n'a pas de Il Démocratie, vous voulez au moins Je ne comment vous la Tout le monde à à côté. On va aller 700 millions de dollars. Ça va venir. C'est Mais on va procéder là 15 milliards de francs guinéens. Mais on va millions de dollars qui ici. on va tout. Mais on n'a On n'a pas la On pas nous manifestation c'est un droit. On a mis on a on a dit, on a il on a dit, on a voilà. Et parce que vous en on on parle de on a on rappellera de on on on a dit, a Attendez, Vous prenez la Guinée comme des autres. Alors, ça suffit. On va donner la Guinée à des femmes. On a des élections Guinée qui a ça présentées. Les Guinées sont les plus grandes. guinée Et on a pas Démocratie. On a mené. État de droit. On a mené. Après, c'est son mari qui est le sommet, mais a son mari qui a fait a son Mais deux fois que la parole pour son mari. Eh que vous Parce que la pour la Parce que vous avez la guinée. Vous On là, dans la dans a un peu parce que quand on a un hôpital, on a un hôpital qui a La hôpital qui a a a a a a on a on mais il faut que je Et quand Comme il a dit il On a on a Et Et il Il Il Il a temps. tout que temps. Et, au quand un enfant majeur, tu te prends en charge. Le mouvement, c'est pour tous les Guinéens. Yeah. Et puis, nous avons des relations, nous avons les moyens, et nous allons faire, comme transition, Nous avons je, ma, je sais pas si je suis un Voilà. Mais je ne sais pas si je suis je ne sais il faut pour je un peu avec 1500 euros par mois. Combien de personnes? est-ce que vous y a ta quoi Et mais c'est de il n'y pas il est a pas auto la a Il n'y a marché de la marché Il a pas de la a Il a il la vie. Il a pas de Est-ce que... On est on marché pas à la Guinée. il a pas de Il a a poussé les Libanais à construire un fil. je ne sais pas, d'accord. En matière touré. Il n'y a pas de la Guinée. Et puis l'indépendance, marché qui est le marché marché moderne Il en a pas. amena. Alors, on a un grand bien Faut-il tourner à la Est-ce que... Est dans la bâti. Est -ce que mais tu ne pas la Guinée Non, non. Non, à <laughs> la banque il tu à la Guinée. Mais tu ne peux pas mais, ne pas ça, na Ah, on va imiter là-bas. sur depuis combien de temps? On a bouilli dans le on a dans mm. le le cancer, un C'est fini. Vous voulez oh. mourir, il n'est pas ma de roma. Alors, il n'y a pas dans la Moi, dans de côte sous Voilà. c'est le on on Ça suffit. Voilà. La couleur de Timayenne depuis de Rima, ou bien Ma qui on a dit que nous pas On a pas On a On a On a On a On a a a non, parce que quand mécanismes sont aller avec les institutions. Et moi, moi je pas, a pas de l'accueil, nous de mouvement. Je ne sais pas, je ne pas, je ne sais pas. Je mouvement Police pas. Le, la gendarme n'existe dans aucun pays du monde. Ici, elle est placée sous l'autorité des ministères de l'intérieur. Ce n'est pas un état-major. On veut dire à... ma... qui a pas ce qui rouge. Mais a ce qui rouge. On a fait malade. On a un pays plus. On a un pays. On a un pays. On a un pays. On a pour libérer notre pays. On a libéré ma César. La résistance... Parce que mon homme a continué, on ne se trompe pas de. A coup d'état, on a vraiment tiré parti à la mort. Nous aussi, nous allons partir à la mort. Claire. Parce que mon homme n'est pas là pour la garder. Ça m'entendait, frère. Il est parti à la mort, moi aussi j'irai à la mort. Mais attend, attend. Quel est notre devoir? Parce qu'il a fait du romba, il a dit qu'il ne va pas violer la Guinée. Il faut faire l'amour à la Guinée, mais il est en train de violer mal. Mais il faut qu'il arrête. Tu Tiens, let's me. Arrête, Guénonba. N'importe. Arrête, nomba mais il faut que mamadi nous nous prenne pour des il faut qu'il arrête un peu là oui voilà. la et puis ça suffit. parce que c'est fini et nous avons pris notre disposition nous avons les moyens nous avons tout pour nous battre tous les, les, les officiers ils sont à l'extérieur. Tous les Guinéens, les Guinéens sont à l'extérieur. On va faire un point de pour sauver notre pays. On n'a faute. On de On n'a On n'a de sourire. On n'a de On n'a On n'a de On de de n'a de c'est quoi ça? Pour arrêter? On Très bien. C'est l'incompétence. Je vais te dire quelque chose. On a un de On a un Un simple vigile. De Société Générale à l'île. On a un On a et puis avec les, les narcotrafiquants ça suffit. Et les États-Unis, je lance un appel aux Américains. Parce qu'il y a une France, là, qui tant de Mais je lance un appel aux États-Unis. Au canal Alpati, avec votre ambassadrice. mandat, impliquer. Ça suffit, les Américains. La boxite, là, c'est pas. Nous n'avons rien profité. Vous avez profité, cest que vous par On a plus d'abord, on a pour dire aux Américains, et un jour, nous allons porter plainte contre eux pour nous dédommager. Parce que c'est ça la vérité aussi. Les États-Unis ont supporté la dictature à Guinée. On a l'ambassade, on a l'intérêt la Ce pas la France. On a l'ambassade, on a manipulé c'est la France. Ce n'est pas la France. La France va arrêter. Et là, nous allons mobiliser tout le monde pour sauver la Guinée. Vive notre patrie, notre patrie. Et vivre les patriotes. Nous allons libérer la Guinée. Et maintenant, moi je vais mettre ma carrière aussi en ici pour m'occuper de la Guinée. Et voilà, ben, ben, mais, oui, très bien. Voilà. Alors, alaka wumaji wo maji mara sonwari wala mabatu maribia na sonwari na ya ba romagere so wa so ba sonwari bala maka naki. na naki ki nana ba ki na majina re ama metti de onka mo ba metti ma onal pa combatuer sonwari la ka on ba combatu on a combattu na sonwali yo gutanga ma valer mosque rabbi yo ma fte mo balanga na balanga Yeah. Alors, on est présent, bah, c'est Mais, quand j'ai mon on continue à manier, quoi. Il y a mon tout otage, Il Et puis, il a pas ça, va finir. Voilà. Très bien. Alors, merci. merci, monsieur Bangura. m'a parce Gabriel Fala mouvement Narara, c'est mouvement Ramara, Fouleira mouvement mara, Maninkera mouvement mara, Forestira mouvement mara, La Guinée mouvement Nara. Parti politique Famara. Alors que nous élection organisée okay? de la Guinée, nous un Mais nous avons un racistoman, nous avons un racistoman, nous avons un donc, je ne pas la Guinée fait la ou la guerre, ou que guerre, ou la guerre, ou la guerre, ou de guerre, ou la guerre, ou la la guerre, je la guerre, ou la la guerre, la voté. voté il y a les votants fait Ils ont fait Mais ils ont fait des choses. Ils ont fait Nakine Ils ont fait Ils ont fait Ils ont fait Ils ont fait marama, fait fait Ils ont c'est Ça suffit. parti politique mouvement Nara C'est ça, fama nana Je ne ça. J'ai le respect pour vous tous. nara, non et n'a démissionner, il faut quitter. Parce que, je suis ce je suis sûr que je suis que je que je suis sûr que je suis sûr que m'a que je suis N'a fallu sais cause na rama ne sais Parce que na avec des faux types comme ça, là. Un faillard minimum. Regarde-moi ça. Des faux journalistes qui, qui ne font que bavarder et nous sont en train de la main. La Guinée, il Est-ce que ce serait un Je mon mari m'a mais il a fait Parce que si tu m'as dit, tu m'as tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu vous regrettez maintenant parce que mon nom Alpha un alpha qui a fait une bêtise 80e personne pourquoi pourquoi faire ça c'est de la démagogie il y a une organisation j'ai fait ma peu comme ça à Amassef, nous, euh, Bruxelles et diamine d'or, il y a un bonbon eh m'écoute bien. Esiga si ça est pagayera balagine, adobreka là-bas. Attendez, c'est quoi ça? Alors, Moubarak la Guinée Dibir marandi Inara Yoyetama, Inara pas sima etema. Il si fait, Mara. M'écoute bien, n'ya rien qui s'y fait. Falam, ma Ombiri no n'a pas Omboro gaifandi. Quand groupe et n'a rien. On Afarima, tourne à Pharma. Car n'a les vrais des, des intellectuels, des techniciens, mais, oui. a, à techniciens, mais toro les techniciens, les techniciens, les techniciens, les techniciens, les techniciens, les techniciens, les techniciens, les techniciens, les techniciens, les mona les techniciens, les techniciens, les techniciens, les But wina, halimu to toro non ya pas comme une na on bonna maichona akina ka hayatma khala ti trop c'est trop مباراة taganyou lima we yensou bangura we onna ginira onna ginira onna foyi on pa yi ya ginema forma malgré di rambi la Guinée m'a dit qu'il dit qu'il C'est pas possible. qui la pas Guinée est plagiée. Elle qu'il a a a a a à Maori. 56, cameroun à la Guinée. On doit rebordir Il doit rebordir à vous coloniser. À coloniser. Anglais, Amérique colonisé. Oui. Mais est-ce que Amérique est vraiment anglais, Anglais, Amérique Moi, anglais oui. on m'a anglais, Oui. Français, Golo, n'est jamais colonisé. Pas Non. On ne On il a premier Mais il a d'abord, La Guinée d'abord. Et Et c'est Et puis, on ne sais pas le prix. Je ne sais on non, il n'a pas à Mais il est Il est très mal Il très faire Il il m'a Dans ce cas, il de toucher. Non. Il a touché, il s'est Il été nous. Il a été a été Il a été été Il a été été Il a été là pour nous. Il été Bon, pas alors, coup. parce que dans ce contexte, on ne peut pas à un pour les Alors, de le ou dans le dans dans le le <tousse> <tousse> Mon temps a financé malé, ou organisée, libre et transparente. la communauté internationale garantit ça, élection On est m'a dit, on on a on m'a dit, on m'a dit, on m'a on on m'a dit, on m'a on on dit, m'a m'a dit, dit, on on dit, il y Kalom, a fait, fait, il a a il fait, a éradiquer les Narafara aux États-Unis, Nath, en Sarge. Avara, Raraba, nous faisons Oui, Il a oui. oui. Eh. Oh, c'est Eh, eh. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais il y a <coughs> alors, <coughs> alors, Écoute, écoute-moi très bien. il a Il Mais il va dégager. <coughs> <a>, <coughs> Et puis tout ce qu'il a fait avec Alpha, il va le dire. Il a signé un contrat de combien de milliards 200 millions de dollars pour les casernes. Est-ce qu'à Rabal Non, pas encore. Pourquoi que avez fait de l'euro Tous les jours. Un faux. Un faux type. Écoute-moi, écoute-moi. Il n'est pas frappé que. Ah, Nambouli, Ambouja Danier, Amou, Ambou Sincéde, Nambouli dans la même mission. Et la mission-là, c'est lui qui l'avait organisée. Il allait éliminer quelque part éliminer tout ça, parce que c'est pour décapiter pour que le gendarmerie n'a Parce que lui, la gendarmerie, jamais dans aucun pays, en France, il n'y a pas un état majeur de la gendarmerie. Où les naras, un gendarme ne peut pas commander l'armée. Mais, à part ce cas, et les et ils sont des délateurs, aujourd'hui. Voilà, c'est la gendarmerie qui a remplacé la milice populaire. On va mettre tout ça à plat. Il va la mettre. la mais, on la gueule. Et ça suffit. Nous allons nettoyer la Guinée, organiser les élections, et mettre la Guinée sur les rails avec la communauté internationale. Ça suffit. Et, nous allons faire l'audit. D'abord, maman, il y a la M'a goût, a a Est-ce que c'est son budget par jour, c'est combien? Vous savez, pas, mon y les écoles sont amenées. Les écoles sont amenées. Les Voilà. Alors, n'a On pas On On Mais pourquoi pas nous avons les archives. Comment arrêter? Il a affiché, il a affiché, il il a il a a affiché, il Ma a a il il il il il il il il il <médicata> Oh là là! Oh là là! Attends! Il n'y a pas tout. Il pas très bien. Il voulait d'abord que a pas de Mais ça suffit! Ce pays-là, ce pas un pays de pandémie. Ça s'arrête là. Il a pas m'en arriver. Il le gâti soit Et il n'y a pas de Mais il pas de Il n'y a pas de pas de bêtises, il rien. Et puis nous ne pas satisfait. Voilà. Alors, on a là. Mais non dit. Et on dit n'a dit Et puis on a Mmh. Voilà. c'est comme ça que ça va se faire. On a filtré, On a filtré, très a On a pu très On a a gagné On a a a C'est fini. Voilà. Et on va mettre une commission nationale électorale indépendante les institutions avec la communauté internationale. Une élection certifiée de la base au sommet. Non, on va sera Mais un PDG, papa, non, ça suffit. Bon, regarde-moi ça. C'est pas Non, non, non, on est fatigué de visas. Attendez, c'est quoi voilà. ça? quest et, et dans deux mois, je vais faire les formalités et puis je ne serai plus en activité ici. Et je vais me concentrer maintenant sur le mouvement. Avec tout le monde, on va faire le congrès, on va faire les élections. On va faire élections. Très bien. On a fait démocratie nara. on a à la barba, on a fait on a la Mobilisons-nous pour sauver notre pays. La Guinée, Guinée, mon compte Roma, ma, femme Guinée, à la main. Voilà, la verrouillée à la Guinée la Guinée la manœuvre, la la la On la guinée. On la guinée Merci, merci, merci. merci. merci. merci. merci. Et nous allons continuer. Voilà. Oh non, ça ne fait que commencer. Donc, on a créé Guinée, Ramé de Melfori. Fori, Susumanga est là pour vous. Monsieur Bangoura est là pour vous tous, pour les Guinéens, surtout la jeunesse Guinée. On a on a on a on a on a And parce que je ne sais pas si à, à, à si <that> <formulate questions> Manga a Parce que, fatah, ou dit. Ou talan, fatah, ou ou le Ou non, din, a, mina, mina, il Terminé. Ça, c'est un conseil que je lance aux vieux de la basse Les sages de la basse Retirez-vous, il est temps de démissionner. Et là, je me suis camarade. Je là. Parce que ce sera là, je là. là. là les campagnards comme ça la viennent en guinée et force au moins utilisée d'or et ça moi il a en talent il m'a collé lima et que tu as une colonne déjà n'a binara et tant pas et mouillé tombe ok Ita 40 soto. Ita Il a 40 ans, Il a fait une Parce que a a fait femme, a fait femme. a fait une femme. fait femme. a fait une femme. a fait a fait C'est ça la vérité. Elle a fait a fait fait a fait fait Elle lui, a fait fait et gouvernement parallèle créebe et guerre que vous allez comprendre que oui maligne on ce seulement ce nous quel lebe parce qu'il a den valeur que valeur je fais la pêche pêche ici aux états-unis de l'an 2004 L'an 2019, ouais, Personne la Chaque année, je vais faire six à sept mois. Amen. À, à Alaska. I'm telling you. dis. Et en, n a, a bouleviné, La Guinée bas, la bien Et ma yana, a uh, wa per ya nara no ina mai baba rap bori nara na bulubina hanira mati afini makorera na ba ido nande me mai yakulu se sara kanena nara ataso sera mun amutana de ina nadi masiga now namara ulamme ne nge ni makina re ban tanangbe ifangi ni amoi intelirigi gen mais il y pas possible. Non, Non. Donc, n'a qui a Pour la nouvelle génération. Il y ce mouvement est pour tout le monde, sans exception de, Ce n'est pas un bonbon, bon, ça le, dit, le Parti politique Mara. Mais le mouvement n'a niema parti, n'a parti politique qui, on organise des hauts combat qui. Le mouvement n'a niema une organisation élection organisée transparente et, et crédible en Guinée. Mais sans ce mouvement là. On ne prend rien. au nous a massé à l'endé. Affinement, nana et puis finalement, émiriens posés au ma, au mois menongo. Alors lancez un coup à tenir des marches dans le coup. Un faux type. Je ne suis pas Ce sont mangen à ou camberra. Nous supporter. Alors, on gagne Alo, so, si net. Moi, rien à faire. Moi, gagne. Oulesa, Oulesire non dis de l'aginera. Moi, baratagan ita nana ko inde me fe na ki mutaka ngi non difa leba oh ibara tagga ina fori na bendu ma benduma abinya kambi oh ara ba doy ina fa ina ka fuma na bendu ni bara dang yi kho ni na fuma ina ye tera imu na koni yakui nana nf sumange na koybe il y a 10 000 Il n'y a rien. Il 10 000 Il y a de Il y a 10 000 Il y a rien de y a 10 000 Il filles. Il y Il y a Il y a Il y a pourquoi? Eva, pourquoi tu fais ça? Moi, te Alpha, alfa est yamane mané? Il m'a barragé, beaucoup fana minfana. Avant, on a dit fallait bien y bia si. Il a fait faire la morgue, caname Etant. Parce que yagi mo kaiba me consigne na. Où va le Fana fili. Ou est un Alpha? Rafili. Généra généra. Quand on yagi, on yagi. Où est Agi? oui, est Agi? Vous dites, Il faut que ce je Je m'arrête là. Okay. La jeunesse souffre. Il faut que je Il faut que Il faut que tu me Il faut que Il faut Il faut Yes. Prima lou, Eva, prima lou, moulouwebefou, et à pas de fou, il a pas de fou, il il a pas de il n'a pas de il a pas de il a pas de il pas de il pas il il pas il il a pas de il il pas de ou bien passeoir faillite pour avoir le, le visa so et la souménie. Pourquoi Allô Et t'as eu Makaleo Achabayo Ou allô Oh mon torréfé Makatraure Oh mon torréfé Yak Ah oh ma tension n'a pas été belle à ça Oh ma... Ah bah merde, oh minima guéli Solo Solo T'as seulement gagné dans le roubet Acclambourg il faut que je Je suis libre. Je suis libre. Je suis sont Je suis libre. Je suis quand tu gines pire, nana, jeunesse na, nettoie. C'est pourquoi on a bien si mangé la naza de métal. C'est n'importe quoi mais il me faut faire. Oui, on a foie, on a fortip nala, on a ramine nakui. S'girin fanaki nara, ne fai harli kende yat. S'gama seragabade s'girin s'girin kedo hôpital fan yat me. Ebera gnelewono, e la sa obri manano. C'est clair. Donc au Mali Mouvement au N'ara Bafin Alko non seulement ré et emprisonné illégalement ramené pour au ma processus électoral Haraba Fanyra Kenekui Nargenri Nargeni ce sont mange nanakiranangon anonsomanso de non malambouri biri N'a pas de problème. a qui ont été invités. Ils ont kosi, invités. Ils ont été invités. Ils ma la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Gabon. faut il ça Nous Il là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Nous déjà il a pas lancé un tu il perd il m'a venu sur Thomas. C'est un menteur, faux type. Un faux type Bandit Remori, bandit Oui. bandit Il y il a un dans il y Et un il y a un il y a il <moticuelles> et sera a un entouré. Parce que, et Amato, Morissanda, c'est un élément de l'ensemble de, de, de, de, de les, les comorais sont de, de l'autre côté. Manipulation. Ils ne font que verser de l'argent dans les comptes des enfants, des Mamadis autres là. Il y a autre dehors. La Guinée, c'est comme ça. ah oh non. Je suis a été en train religieux, il a Il L'ancienne a on de il faut un que Il faut que faut je nak de na Et Il parce que la Guinée kan en femme la Guinée islande parce que la irade masiga, isisa, kindia, luma. Kona ha, alati. Je vous remercie. Ha, Question de roman. Concernant ce mouvement, il y a Il mouvement abasser. Il Il à, monsieur Bangoula, je ne uh, en de 14 de France, pas, 14% d'enfants. On n'a pas de créer un message parce que le téléphone. Non, a non, non, non, non, non, non, non, non, de la grande mosquée là dans la côte de la et qui pas la de de la la de la la de la de la de la de la de la on la de la de pas de à à dire tu pas à Il un enfant. Il a de Il Il Il Il pas Il mais on dit, on femme en tout dit, elle de, de ma d'être musulman. Oui, oui. Là, ou bien, non Oui, il y a On a la politique à où Pourquoi on a politique On a un politique on a Parce que les de Depuis depuis PDG. On On a mené centre islamique. Militaire, on mené. Rien n'avait de boumba. Et, à la, Mais c'est national je On ne pas on ne sait pas là-bas, on ne pas on ne sait pas a On a on a a on a parlé de l'onorevole de l'onorevole On a parlé de l'onorevole On a parlé de l'onorevole On a parlé de l'onorevole Oui Kine. On a parlé de l'onorevole Voilà On a parlé de à Tabé Kine. On a parlé de l'onorevole On a parlé On On a parlé de On a parlé de On pour pas déguinée matinée, une déguinée fanthère, il a fait la femme au Birin Wali Al-Arabaraifioma, M. Touré, Nana Saudi, Arabe Saoudite, Birin Moria Mauria ensuite Saibo Djabi, M. El Bamba, et M. Fama détail fidèlement après. Parce que c'est un mouvement pour la libération, instaurer la démocratie, la vraie démocratie en Guinée. Parce que Kali, Oumu, lutte de raba. N'a rien à Et m'a imposé ma, la Guinée Alors que la Guinée, depuis la Guinée, n'a fini la Guinée, de La Guinée, je suis allé à la ligne de part. Je suis et à la ligne de part. qui suis allé à à basse Paris, à à à l'interne c'est-à-dire à Conakry, la Guinée-Fénara, Il y a Il faut a y a un qui Il alors, il C'est ça. On a mené. On